Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous bénis partout où vous êtes. C'est moi votre humble serviteur, Papa, entre Chabani, qui est en train de parler de son Dieu, et qui vous invite. Bien-aimé dans le Seigneur, de vous approcher du tronc de gloire. Voici les moments idéaux et bien-aimés dans le Seigneur que nous devons glorifier notre Dieu. Au moment où tu as la bonne santé, au moment bien-aimé dans le Seigneur, que tu respires, au moment bien-aimé dans le Seigneur, que tu es entré de vivre la bonne santé, la bonne mine. Voilà pourquoi nous devons rendre la sincère bien aimé, à notre Seigneur. À cause de ses bienfaits, à cause de son amour, à cause de sa protection, à cause, bien-aimé dans le Seigneur, de cet amour incommensurable. Parce qu'il nous a aimés, il nous a envoyé son fils cynique pour que quiconque croit à lui ne périsse point. Bien-aimés, aujourd'hui c'est mercredi, notre journée sacrée, que nous devons parler de la part de notre Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vais vous inviter de parler, de demander l'autorisation à notre Créateur. Père, nous te demandons, à ton nom de ton Fils Jésus-Christ, de nous accorder ta grâce, ta miséricorde. Maintenant que nous voulons parler de ta part, qu'une grâce qui nous vient du très haut, du trône de gloire, nous soit accordée. Enfin, que ce qui sort de notre bouche puisse apporter en plus dans la vie de quiconque qui va nous écouter. Père, que ton sang nous soit libéré, puisse nous couvrir corps, âme, esprit, conscience, subconscience. Que ton esprit règne, nous dirige, nous oriente, nous enseigne. En fait des marchés selon ta parole. Nous abandonnons ce moment entre tes saintes divines et même. Que ton pouvoir nous soit accordé en ce moment. Que une action particulière et fraîche. Nous soit accordée en ce moment. En fait que nous parlions de ta part. Sois béni à jamais parce que tu es Dieu. Au nom de ton fils Jésus, nous disons merci Seigneur Jésus. Disons merci Seigneur Jésus que ça Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est mercredi, comme je l'avais dit, je l'ai dit au début. Nous allons clôturer notre prédication, notre message qui avait comme thème phare tout royaume est divisé contre lui-même lui est dévasté. Nous avons parlé des dévastés, qui signifie la ruine, qui signifie un désert, qui, qui signifie les désastres, qui signifie la destruction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé longuement, nous avons tourné tout autour de ces messages de ces grands thèmes. Tout royaume est divisé contre lui, est, est, est dévasté. Que nous avons tiré, bien aimé, dans le Seigneur, dans le livre les mat de Matthieu, chapitre 12, verset 22 jusqu'au verset 25. Nous avons parlé à l'an large, et ce que nous avons suivi, allons bénéficier pour les parts. Et nous avons, le deux, deuxième, nous avons parlé d'un sous-thèmes, qui s'intitule Personne ne connaît les choses de Dieu Si ce n'est l'Esprit de Dieu Et nous avons tiré ce sous-terme Bien aimé dans le Seigneur Dans le livre Matthieu Chapitre 9, verset 4 Suivi de Jean, chapitre 21 Verset 17 Et enfin 1 Corinthiens chapitre 2 Verset 11 Bien aimé Nous avons aiguillé nous avons tissé avec vous et nous nous avons parlé, bien entendu, de toutes ces choses. Et ceux qui nous ont suivis, bien aimés dans le Seigneur, allons tirer leur part. Voilà aujourd'hui notre dernier mercredi où nous voulons vous parler d'un de sous de dernier sous-thème, bien aimé dans le Seigneur, qui s'intitule. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. »« Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Bien-aimé, es-tu contre Jésus que ça s'arrête Puisque Jésus dit, « Celui qui n'est pas avec lui est contre lui Jésus. » Est-ce que toi, tel que tu me regardes, es-tu contre Jésus est-ce que tu t'opposes à Jésus S'opposer à Jésus, c'est quoi, bien-aimé C'est marcher dans les ténèbres, collaborer avec les ténèbres, vivre les ténèbres, tisser des alliances avec les ténèbres. C'est être contre Jésus-Christ Nazareth, la lumière du monde. Bien-aimé, dans le Seigneur, c'est soutenir. Combien important nous l'avons tiré dans le livre de Lique 11, chapitre 11, verset 18 jusqu'au verset 23. Et enfin Jérémie, chapitre verset 17, chapitre 17, pardon verset 10. Bien aimé dans le Seigneur, cette prédication, cet enseignement, nous a permis de comprendre... Comment il faut cohabiter avec Jésus? Comment craindre Jésus? Comment, ça, comment connaître, connaître la manière que qu'opère le Saint-Esprit dans notre vie? La façon que Jésus agit? Et nous avons tous compris ceux qui nous ont, qui nous ont suivis ont pris quand même ont eu des bonnes notions qui les permet à, à bien évoluer avec leur Seigneur. Bien aimé, ben, nous devons entrer maintenant dans le corps du message. Nous prenons Luc chapitre 11, au verset 18. Il est dit ceci Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume s'y t il Puisque vous dites que je chasse les démons par Berzeboul. Qu'est-ce que Jésus voulait parler? Un royaume ne peut se contredire. Un royaume ne peut. Ne peut, bien aimé, dans le Seigneur, se diviser contre lui-même. S'opposer contre lui-même, bien aimé, dans le Seigneur. C'est tout simplement dire. Que lui, Jésus, comme Berzeboul est dans, est dans le camp du ténèbre, s'il est dans le camp du ténèbre, il ne peut pas s'opposer à Berzeboul. Il ne peut pas s'opposer, chasser les démons, il ne peut pas le faire. S'il le fait parce que lui, il a l'esprit supérieur, il a un esprit d'opposition qui devrait contraindre les démons, qui devrait contraindre les forces du mal. C'est ça que Jésus a voulu nous faire comprendre. Qu'un royaume divisé ne peut pas s'immister. C'est-à-dire, Satan ne peut pas chasser ce genre gens du ténèbres. Alors, si Jésus l'a fait, il a voulu faire comprendre qu'il ne collaborait pas avec Berzeboul. Berzeboul n'est pas à la hauteur de collaborer avec son Créateur. Puisque Jésus. Elle est maître des temps et des circonstances. Il a tout pouvoir lui a été donné de dominer sur toutes choses. Voilà pourquoi il est la lumière du monde. Voilà pourquoi il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Il règne dans les mondes invisibles et visible. Il est incontournable, Jésus de Nazareth. Bien aimé dans le Seigneur. Satan ne peut pas combattre ses agents. Si les combats, c'est une façon de se tirer une balle sous, les, sous, sous ses pieds. Bien aimé dans le Seigneur, nous entrons dans notre 9e verset, toujours dans Luc 11. Il est dit ceci Et si moi, ça c'est Jésus qui parle, et si moi je chasse les démons par Berzeboul, vos fils, par qui les chasseraient-ils les chastules, c'est pourquoi ils seront et même vos juges. Bien-aimés, vous qui pratiquez, vous qui tissez les alliances avec les mots des ténèbres, vous qui marchez selon la conduite du ténèbre, vous serez jugés un jour. C'est les ténèbres qui va te juger. Lorsque tu seras devant les trônes de gloire, et viendront avec les accusations Que celui-ci ne mérite pas Puisque nous avons composé avec lui Il a mangé avec nous Nous lui avons donné, accordé des avantages Il nous appartient Bien aimé tu seras condamné ce jour-là Par les mêmes personnes Par les mêmes agents Que tu es en train de collaborer aujourd'hui Ils vont te juger ils vont te juger, bien-aimé, dans le Seigneur. Prenons garde. Soyons prudents. Ne soyez pas contre Jésus, comme il a dit au début. Ne soyez pas contre Jésus, puisqu'il dit, dit ceci. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est-à-dire, si tu collabores avec les mots de ténèbres, tu n'es pas avec Jésus, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu es contre Jésus. Voilà pourquoi Jésus l'a prédit pour que vous soyez mis au parfait, mis au courant et comprendre que les chemins que tu entres dans la boîte bien aimé, dans le Seigneur va t'amener aux abîmes tu vas faire une, faire une, tu vas faire une descente aux, en, aux enfers c'est cela, bien aimé, dans le Seigneur on avance au 20ème verset toujours, l'équipe 11 écoutez ce que ça dit il est dit ceci, mais si c'est par les doigts de Dieu, c'est Jésus qui parle, que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Voilà. Souvenez-vous bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Moïse était parti à la montagne, chercher les dix commandements, les tableaux, les 10 tableaux, des dix commandements, bien-aimés dans le Seigneur. Les dix commandements ont été écrits, bien-aimés. Ont été écrits. Ont été écrits, bien-aimés. Ont été écrits. Par la main du Seigneur. Par la main de Dieu. Par les doigts de Dieu. Bien-aimés, souvenez-vous. La femme adultère qui s'est approchée de Jésus. Lorsqu'on l'a mené, tout le monde cherchait à battre. Il lui a mené devant Jésus. Et Jésus n'a pas voulu dire mot. Il a commencé à écrire avec son doigt. Il commençait à écrire avec son doigt. Après avoir terminé son texte, il lève sa tête. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit Que celui qui n'a jamais péché jette la pierre. À la dame. Et il a continué encore à écrire avec son doigt, les, les doigts de Dieu. Bien-aimé, bien, bien, ce jour est là, chacun pour soi, sauve-toi et le ciel te sauvera. Bien-aimé, bien, lorsque Jésus a encore élevé sa tête, et a vu la femme, la femme est restée seule. Et Jésus dira à la femme, ta foi t'a sauvé, ne pêche plus. Bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire, personne n'a le pouvoir de pardonner les péchés comme Jésus. Personne n'a le pouvoir, bien aimé, de juger le monde. Personne n'a le pouvoir, bien aimé, de prendre les déçu sur les autres. Personne n'a le pouvoir. Même si la malice du monde est, tenu, on est en train de ranger le monde. Mais il y a le dernier mot, Le dernier repas qui s'appelle Jésus. Celui qui a la lettre. La dernière lettre. Et celui qui met le point. Le point final est bien aimé dans le Seigneur. Dans une phrase. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Vous qui me suivez vous qui m'écoutez, Jésus est capable d'écrire sur toi, ton avenir, sur toi, est capable d'écrire ce que tu vas devenir, ton devenir. Ne soyez pas étonnés, bien aimé, dans le Seigneur, le doigt de Dieu est capable d'écrire ta vie, est capable d'écrire ton avenir, est capable de faire beaucoup de choses dans ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur, les doigts de Dieu. Bien-aimé, nous ne pouvons pas marcher à la contre de notre Dieu. Nous ne pouvons pas marcher à la contre de Jésus. C'est celui la lumière du monde. C'est celui qui éclaire nos chantiers. C'est celui qui nous accorde. Cette vie, le souffle, le vouloir. Si nous vivons aujourd'hui sa grâce, nous ne méritons rien, bien aimé, dans le Seigneur. Parce que lui-même le permet et il veut que nous puissions vivre. Voilà, bien aimés dans le Seigneur. On avance à notre, à notre 21e verset, toujours dans l'Iké 11. Il est dit ceci, bien aimés dans le Seigneur. Lorsqu'un homme est fort, et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est dans sireté. Bien-aimé, qui est l'homme fort qui gagne ta maison C'est le mot de ténèbres. Fiez-vous, bien-aimé, dans le Seigneur du monde de Fiez-vous, bien-aimé. Le mot ne peut jamais te protéger. C'est une fable. Il y a quelqu'un qui sait protéger. Il y a quelqu'un capable de vous garder. Il y a quelqu'un capable de vous charger de son armée. Il y a quelqu'un capable de rendre ta vie en sûreté. Il y a quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, capable de vous sécuriser. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vous invite de partout. Vous êtes en train de me suivre en Europe en Australie, en Amérique en Afrique en Océanie partout où vous êtes et bien aimé dans le Seigneur confiez-vous à l'éternel confiez-vous à son fils Jésus confiez-vous car c'est lui le chemin la vie et la vérité et le pont par l'excellence pour arriver vers le ciel Croyez-moi, bien-aimé, dans le Seigneur, quiconque ne croit pas en Jésus ne sera pas sauvé puisqu'il est le chemin, la vie et la vérité. Croyez-moi, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est cela. C'est l'homme fort. Notre homme fort, c'est Jésus de Nazareth, capable de nous sécuriser avec ses armées, Capable de nous fortifier capable, capable de nous donner Les biceps Pour mieux combattre Notre combat N'est pas un combat physique Mais un combat spirituel Lorsqu'on se rebiffe Lorsqu'on devient fort On essaye d'avancer Et le Seigneur nous fortifie Pour que nous puissions aller jusqu'au bout Et attendre la couronne Puisqu'il a dit, à ah, celui qui viendra. C'est cela, bien aimé, dans le Seigneur. Laissez que Jésus, laissez que Jésus soit votre homme fort, bien aimé, dans le Seigneur. Laissez que, laisse que Jésus puisse prendre votre maison, votre emploi, votre vie, votre famille, tout ce que tu fais, Jésus, pour se prendre les contrôles et vous orienter selon la parole de Dieu. C'est là notre refuge. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez partout où vous êtes. Bien-aimés, on avance à notre 22e verset, toujours dans Luc, chapitre 11. Il est dit ceci, dans notre 22e verset, il est dit ceci.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 vous voulez vous faire de dieu hier vous étiez les grands prédicateurs hier vous étiez les grands prophètes hier vous, vous faisiez des choses à l'honneur du seigneur c'est nous qui les dis mais en vérité en réalité c'est toi qui les connais aujourd'hui tu es revenu tu es devenu et tu es revenu à votre plus simple expression à cause du mauvais comportement que tu affiches du jour au lendemain à cause du mauvais comportement que tu affiches présentement, bien aimé, dans le Seigneur bien aimé, il a dit ceci avant d'utiliser les armes de Dieu avant Jésus assuré ta, ta vie mais tu es devenu faible. Pourquoi Parce que tu es en train de cohabiter avec le monde des ténèbres. Tu es en train de tisser des alliances avec des mondes des ténèbres. Voilà. Tu es en train de te dépouiller et tu deviens faible. Tu es devenu une personne à tout vaut. Tu as perdu l'essence. Tu as perdu. La notoriété. Tu es devenu une personne, un bon arrière. De voir une coquille vide. De voir qu'il n'existe plus. Mais tu fais un effort, bien-aimé, pour que tu, tu te positionnes, mais malheureusement, tu as perdu les pédales. Tout ce que tu fais, bien-aimé, dans les semaines, ne tient pris la roue. C'est bizarre Pourquoi Parce que tu as fait une cohabitation Avec les monétaires Et sont en train de te dépouiller De te presser De te dévaliser Et tu deviens de plus en plus faible Pourquoi Parce que tu as accepté de s'opposer à Jésus. Bien-aimé, si tu ne reviens pas, les lourds tribut t'attendent et tu vas les payer. Ce n'est pas pour longtemps. Tenez aimé, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez prudents comme un serpent. Marchez dans la crainte de Dieu. Le Seigneur a besoin de toi. Ne te perds pas. Ne perds pas les pédales. C'est malherré ce que tu es devenu aujourd'hui. Bien aimé, on avance toujours dans Luc 11, chapitre 11, verset 23. Il est dit ceci, le Seigneur. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui. S'ensemble avec moi, disperse. Et celui qui n'assemble avec moi, disperse. Bien-aimé. Hier, vous étiez responsable. Mais qui t'a fait toi Qui t'a établi Bien-aimé, dans les Seigneurs. Qui t'a établi, bien-aimé, dans le Seigneur? Qui t'aimait à parler du nom des gens, à censurer les gens? C'est juste uniquement pour. Chercher à satisfaire tes idées. Et c'est aussi une façon bien-aimée pour toi, bien aimé dans le Seigneur, de te défouler parce que tu n'as plus rien à dire. et tu cherches à tirer plusieurs vers ta descente. Qui t'a établi pour censurer les autres Puisque c'est le Seigneur lui-même qui connaît la relation qu'il a avec ses serviteurs, servants de Dieu. Mais toi, tu te mets à la longueur de la journée dans des réseaux sociaux des télévisions en train de citer les gens, les noms des gens, les rappeler des choses, leur passé. Qui? Qui êtes-vous? Qui t'a établi pour censurer les gens? Jésus a dit à la femme adultère: ne pêche plus, va et toi pour camoufler tes péchés, pour chercher à tirer plusieurs là où tu es descendu, aux enfers. Alors tu commences à citer les noms des gens, tu commences à énumérer les passés des autres personnes, juste pour que tu sois aussi lavé. Non, tu ne seras pas lavé. Le Seigneur t'a déjà vomi. Ton temps est déjà passé. Reviens à la raison. Il faut que tu cherches la face de Dieu. Évite de citer les noms de gens. Si des réseaux sociaux, des télévisions, évitez de, de, de citer les noms de gens. Ce n'est pas idéal. Ça te diminue et tu deviens conne. les paillassants. Qui t'a établi pour censurer plusieurs, pour censurer les serviteurs seulement de Dieu, pour citer les noms des gens à la longueur de la journée Qui t'a établi Tu es en train de faire la honte. Ne croyez pas. Le fait de citer les noms des gens, que tu vas te créer le fil d'Ariane, non, ça ne viendra plus. Tu es dans un gouffre et tu as perdu les pédales et rien ne va marcher avec toi. Parce que tout ce que tu vis devient du théâtre. Qui peut encore te croire Je ne vois pas. Tu vis dans un monde des mirages c'est bizarre on avance bien aimé dans le Seigneur dans le livre de Jérémie 17 chapitre 17 il est dit ceci Jérémie chapitre 17 verset 10 il est dit ceci moi l'éternel j'éprouve les cœurs je les grains pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Voilà. C'est le Seigneur capable de corriger. C'est le Seigneur capable de ramener. Tu ne connais pas les relations car d'autres serviteurs servants de Dieu avec leur Dieu. Tu ne connais pas. Ne tu perds ton temps pour les étaler, étaler les noms des gens. Bien aimé, qui es-tu? Qui t'a éclaté Tu fais la honte. Il faut parfois raisonner par mille, mille et une fois pour au moins rester racheté. Bien aimé, il est dit ici dans le verset 10, Jérémie 17, verset 10. Moi, l'éternel, je prouve le cœur. C'est le seul éternel qui prouve le cœur. Ce n'est pas toi qui dois dire celui-là, celui-là, celui-là. Non, tu n'as pas ce pouvoir-là, bien-aimé. Tu es un péché. Ce que tu fais dans les noirs, personne ne connaît. Mais le Saint-Esprit sonde et connaît ce que tu fais. Ne venez pas vous racheter. Ne venez pas vous défouler au nom des gens. C'est dérisoire. Il continue, il dit, je sonde les reins. C'est le Seigneur qui sonde les reins. Pourquoi tu veux te faire Dieu Et pourtant tu as perdu les pédales, tu ne juste plus. Tu es dans les mirages. Tu es dans les femmes. Évitez, bien aimé dans le Seigneur. Revenez dans la parole. Pour que qu Jésus, Dieu, ait pitié de toi. Peut-être qu'il pourra te, te rétablir si tu as la sincérité du cœur. Il continue, il dit, pour rendre à chacun selon ses voies. Et c'est toi qui es en train de citer les noms des gens qui vont rendre chacun ses voies. Tu te trompes, tu te fous les doigts dans Est-ce que tu es en train d'étaler les noms des gens Lorsque tu es tellement loin des gens, au ciel, le Seigneur a une autre lecture par rapport à, à ce que tu dois y croire, par rapport à tes mirages. Il continue de dire selon les fruits de ses œuvres, connais-tu les, les fruits des œuvres C'est celle, celui qui sont dans les quinze de C'est celle, celui qui a créé les ciels et la terre. C'est celle, celui qui voit l'invisible et l'invisible. C'est celui-là que nous croyons C'est celui-là qui a la primauté C'est celui-là qui a le pouvoir C'est celui-là qui, qui sait établir Chacun, tout un chacun de nous C'est là ce œuvres. Bien-aimé, revenez Revenez au oh, Seigneur Tu es perdu, tu es loin du Seigneur Loin de la face de Dieu Voyez tout ce que tu fais Devient des tralala Voyez tout ce que tu fais Devient des choses Et qui ne colle plus Ça devient impitoyable. Et je crois que le Seigneur, si une fois que tu rentres sous ce pied, il pourra te prendre en charge et t'orienter d'une autre manière. Nous avons besoin de toi. Reviens et le Seigneur t'attend. Soyez bénis, bien aimés dans le Seigneur, pour que tu nous souviennes partout où vous êtes. Nous avons tout simplement ramené, voulu ramener. C'est là qui sont dans la perdition, C'est là qui sont en train de la longueur des journées, en train de raconter de n'importe quoi, en train de s'imaginer, en train de faire des choses qui ne collent pas, qui ne cadrent pas, qui n'ont même pas les liens, qui n'ont pas même pas de liens avec la parole de Dieu. Et ça commence à créer un tollé. Et ce tollé-là commence à déranger. À gangrener dans les têtes des gens. Bien-aimés, ce n'est pas la grâce de Dieu, ce n'est pas l'amour du Seigneur que nous avons, nous, allons, nous avons voulu vous ramener dans ce chemin pour que vous puissiez relever les défis et revenir à la raison. Le Seigneur a besoin de vous. Quittez, quittez cette léthargie d'immobilisme. Quittez. Ce type des systèmes qui qui, qui qui fait dormir plusieurs et parfois ça nous fait dormir debout. C'est bizarre. Soyez bénis, vous tous bien aimés dans le Seigneur, vous qui nous assurez, vous qui venez, vous qui venez de nous suivre partout au monde. Je crois que cette parole va aider, va accompagner, va permettre à ce plus, à ce plus d'une personne puisse s'amender et chercher une bonne cohabitation. Pourquoi s'opposer à notre Seigneur? Pourquoi marcher à la contre de notre Dieu? Nous devons obéir à Jésus. C'est à lui seul que nous devons c'est à lui seul que nous devons croire c'est à lui seul qui devrait nous orienter selon ce qu'il a déjà établi pour tout un chacun de nous ce qu'il a déjà tracé pour tout chacun de nous soyez bénis, bien aimé dans le Seigneur partout où vous êtes c'est votre humble serviteur de Dieu Papa André Chabagne qui vous a parlé depuis le Canada et nous allons nous retrouver le mercredi prochain lorsque le Seigneur nous accordera une bonne parole